Allez, salut, bonjour à tous. Euh, bon, j'imagine que certains n'ont pas dormi de la nuit. Il euh, y avait beaucoup d'informations. Hein, ce soir, on a eu des informations sur The Clone Noir, on a eu des informations sur X-Wing, on a eu des informations sur Armada et des belles informations. Je ne vous cache pas que j'étais un petit peu au courant, parce que je m'étais permis de vous, de vous teaser hier soir. Je vous propose qu'on regarde ensemble hein, les annonces. Côté Star Wars pour l'instant et puis je vous ferai une vidéo plus tard sur ce qui a été dit sur Skiforge et puis également sur l'annonce de l'utilisation de la licence Marvel. Mais pour l'instant, on fait un tour d'horizon pour Star Wars. Allez, c'est parti <musique> Dans cette présentation et eh ben on nous confirme hein, euh, la sortie euh, ben, forcément du corset euh, de Clo noir et puis surtout on nous confirme ce que certains euh, ont du mal à accepter c'est que ben il sera en vente à la, à la gen con mais c'est un grand classique ce qu'on nous confirme surtout c'est la sortie de deux nouveaux personnages je vous en avais parlé hein, il y avait un indice dans la dernière vidéo le compte de coups et puis euh, et puis et eh bien rex a Rex a été beaucoup demandé par, par beaucoup d'entre vous, et, et voilà, il est, il est confirmé, alors c'est début, début 2020, hein. c'est pas, pas pour tout de suite non plus, euh, mais je trouve ça vraiment intéressant. Ce qu'on nous sort aussi c'est les clones V2, alors, moi je suis très très très content parce que ça fait partie en fait de mes préférés. C'est vraiment ceux que j'affectionne le plus. Et puis ben là, on va les retrouver de façon très classique, hein, avec, avec armes arme lourdes euh, et, et sulfateuses. On remarquera qu'il y en a un qui n'a pas de casque. Je trouve ça plutôt top. On va également avoir ma ben, côté séparatiste, puisque c'est un gros développement hein, de, The, de The Clone Noir. Euh, les, droïdes, les droïdes de combat, forcément. Hein, Doku arrive, donc il a, il a ses droïdes. Je les trouve pas mal aussi, euh, bon c'est un peu chiant cette tête euh, renfermée, mais euh, c'est classique. Donc voilà, on aura ces deux, euh, deux, deux sets à, à 35$, dollars. Je trouve que c'est. j'ai l'impression que le, le, le prix augmente un peu. Bon c'est Q1 2020, hein, pareil, hein, donc euh, ce, sera, ce sera pour la rentrée, pour, pour après Noël. On va pas avoir grand chose à se mettre sous la dent à Noël euh, côté, euh, côté Légion, je trouve, ça, je trouve ça dommage, mais ils vont surfer sur, sur leur boîte, c'est tout à fait normal. Bon, le TX-130, euh, moi, je le trouve vraiment, vraiment très laid, mais vraiment, c'est une horreur, ce truc. Rien à voir avec la pièce, hein, je trouve que cette pièce, ce, ce charme ne devrait pas exister. Par contre, celui des droïdes, j'adore. Celui-là, j'ai vraiment hâte de le voir sur la table. Je me pose sérieusement la question de savoir si euh, je vais acheter le, le TX-130 pour vous le présenter, mais bon, voilà. 60 euros, les deux extensions, là aussi, hein, Q1 2020. Donc quand même, on va avoir un premier, euh, un premier trimestre hein, euh, 2020 qui risque d'être assez chargé. Sinon, ben, ils vont surfer jusqu'à la fin de cette année 2019 sur leur boîte de The Clone Wars. On a un décor qui va arriver, qui est très sympa, hein, qui est la porte d'entrée euh, de Endor. Alors là, c'est pareil, on, on se rend pas trop euh, compte de la taille. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils permettent de l'ouvrir, de décapoter et puis d'aller jouer en intérieur. Il faut que ça ait un intérêt de jouer l'intérieur. Si, euh, si le, le, le, le stand n'est pas assez grand, ben, euh, je ne vois pas trop, euh, trop l'objectif. Voilà, faut voir en vrai. Euh, C'est quand même quelque chose à 75 dollars. Euh, Aujourd'hui, dans l'univers des impressions 3D, j'ai un doute. Mais faut espérer qu'il y aura des, des cartes qui pourront nous attirer là-dessus. Voilà, une belle info, 6PO et R2D2 je trouve, ça c'est vraiment sympa, d'autant plus que j'imagine qu'avec ces deux personnages il va y avoir des cartes euh, bah, de soutien qui vont vraiment vraiment être excellentes. Et puis bah, la capsule hein, qui s'est crachée, qui existe hein, déjà beaucoup aussi euh, en impression 3D mais là qui sera officielle, euh, bon voilà c'est un beau clin d'œil, ça ferait un bel objectif à prendre, euh, 40$, pas trop cher par contre on est en Q4, hein, attention. Allez, X-Wing, on va parler un petit peu des sorties, des sorties de X-Wing, parce que là, il y a des choses vraiment vraiment sympas aussi qui se profilent. Et puis, ben, moi, je dois avouer que depuis la V2, et puis surtout depuis l'avènement de la Force, eh ben, je suis de plus en plus fan de ce jeu. Donc, ce qu'on nous propose, c'est une réédition du vaisseau de Bosque. Hein, pour X-Wing, c'est sympa, euh, donc bien entendu V2, alors on voit une vraie réédition, hein, c'est-à-dire que la figurine est vraiment nouvelle et la peinture n'est pas la même, et puis il sera accompagné d'un Z95, je trouve ça plutôt sympa, très très très belle euh, figue, euh, moi je l'avais pris avec euh, les, les, les réductions, euh, bon bah là je le reprendrai parce qu'il est vraiment très beau. Ah super annonce, la sortie de Star Wars Résistance. Alors je ne sais pas si vous avez apprécié euh, l'anime, mais moi je si, <rire> j'ai beaucoup aimé, j'aime bien le graphisme, et voilà, on nous sort, euh, on nous sort deux vaisseaux qui sont absolument, absolument superbes, hein. euh, le vaisseau du héros, et puis, euh, et puis également, vous allez le voir, le chasseur taille, voilà, alors, bon, le taille il est assez particulier, hein, avec ses ailes, ses ailes à l'arrière, là, en, en doublant, mais je suis sûr qu'on s'y fera, et puis c'est comme d'habitude, hein. il ne faut pas trop trop se fier à ce qu'on voit au niveau des images comme ça. Euh, tout ça, normalement, c'est prévu pour euh, cet hiver, hein. donc euh, le Fireball et le, le, le Major euh, euh, Von Reig, avec, euh, avec le vaisseau de Boss, on aura tout ça pour cet hiver. Donc, les joueurs de X-Wing vont avoir droit à un joyeux Noël quand même, je trouve, et j'essaierai de vous présenter ça sur la page dès que ce sera euh, disponible chez nous. Je pense que euh, ces choses-là seront traduites. Il hein, n'y a, a aucun souci de ce côté-là. Allez, on nous annonce également des packs euh, d'extension, en fait, euh, des packs d'extension de cartes euh, avec, euh, avec des améliorations, euh, notamment. Vous voyez, donc pour ce pack-là, dans ce pack-là, il, il y aura pour toutes les factions à chaque fois. Et puis vous aurez euh, ben, soit des packs d'extension euh, d'amélioration, soit des packs d'extension euh, d'obstacles. Alors j'ai eu du mal à, à, à saisir euh, vraiment euh, les nuances, il faudra s'y intéresser. Ça c'est intéressant parce que ça permet en fait de rendre le jeu un peu plus sharp. Hein. Donc hot euh, and access, euh, euh, on a le, le renforced pack, l'Obstacle pack et puis le, le device pack. Et ça, je pense que ça va permettre d'offrir encore plus de profondeur euh, au jeu X-Wing qui depuis sa V2 n'en manque pas. Allez, l'annonce ultime. Armada, depuis le temps qu'on l'attendait tous, je vous avais un petit peu teasé euh, hier hein, euh, la sortie euh, d'Armada, et eh bien oui, ça y est, donc il l'annonce euh, la, la, la disponibilité du SSD, ça y est, c'est aviable now je vous confirme que de mon côté, euh, j'ai passé commande euh, et, euh, chez Monsieur Miniature et, et que je devrais euh, le recevoir euh, sans aucun doute d'ici la fin de la semaine prochaine. Et bien entendu, ben, je vous proposerai euh, un unboxing et une découverte de la figurine en macro. On fera ça ensemble, vous verrez, euh, on va, on va vraiment s'éclater. Et puis ben, bien évidemment la sortie de deux nouveaux euh, vaisseaux, euh, l'Onager, hein, Lonager de l'Empire. vous remarquerez hein, où, sur le socle, il a un, une sorte de bull-eye en fait. Euh, en fait c'est vraiment un, une zone dans laquelle il va taper beaucoup beaucoup beaucoup plus fort. Ça c'est la, la principale chose qu'il faut qu'il faut remarquer, et puis le Starhawk qui est ici, qui va être un vaisseau très très très, très lourd, euh, sans doute un peu lent, mais extrêmement puissant, et puis surtout très difficile à shooter, je pense qu'il aura une grosse grosse coque de son côté, euh, donc ça aussi, bah, ça c'est Noël hein, pour les joueurs d'Armada puisqu'on aura ça à la fin de l'année. Par contre, hein, on est à 80 euros euh, pour le Starhawk et, et 60. Euh, on, sera, on sera, en euros, hein, puisque ça fait dollar-euro euh, pour Armada. C'est un petit peu cher, mais il faut voir la taille euh, de ces figurines. Je pense qu'elles seront un petit peu plus grosses que ce qu'on connaît déjà. C'est beaucoup plus gros en fait qu'un euh, qu'un croiseur interstellaire. Euh, J'ai vu des comparaisons et je peux vous assurer que c'est plus gros qu'un croiseur interstellaire. Voilà. Voilà, je vais prendre la vidéo à l'envers, Armada, Armada, que je vous confirme. Hein. Les deux extensions seront donc traduites en français. Et ça, c'est vraiment, vraiment un bon point pour nous. On va passer un bon Noël. Vous avez vu, au niveau de X-Wing également, on s'ouvre de nouveaux horizons. Hein, puisque on va partir sur The Resistance, on va avoir des packs de cartes d'extension qui vont, je pense, permettre d'approfondir au niveau du jeu. Je trouve étonnant qu'ils n'aient pas parlé de battle Epic. Bon, on en parlera peut-être un petit peu plus sur la Gen Con. Là, c'était vraiment les grosses annonces. Et puis, ben, côté Star Wars Légion, on, on se rend compte qu'on rentre de plus en plus dans la diversification. Euh, on passe surtout beaucoup sur The Clone Wars, ce qui est normal, mais avec quand même des annonces hein, avec euh, 6PO et R2-D2. Le compte Doku, je vous en avais parlé. Et puis, bon bah, ben, ces chars, tout ça. On sent vraiment qu'on se dirige vers un jeu qui va euh, vraiment se développer sur des grandes armées, euh, de, la, de la troupe, beaucoup de troupes, et puis, et puis du char, euh, vraiment des choses... Vraiment ce pourquoi Légion était pensé en fait j'imagine, c'est-à-dire en fait du combat de masse et euh, bah, j'ai hâte de découvrir tout ça. J'espère que ce petit tour d'horizon hein, fait de façon un petit peu à l'arrache hein, pour répondre à l'actualité vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair. Bien entendu on reviendra sur chacune de ces sorties plus en détail en regardant les cartes, en regardant euh, les améliorations que ce soit pour Légion, que ce soit pour X-Wing ou que ce soit pour Armada. Je vous donne rendez-vous ce week-end, on reparlera un petit peu plus de Marvel et des deux propositions qui sont faites, puisqu'on nous a sorti à la fois un LCG et puis en même temps un jeu de figurines, mais on prendra le temps d'en reparler, tout en espérant que en France, ce sera mieux suivi que la licence Star Wars. Voilà, c'était le petit private joke de la fin de vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce, à partager, à commenter, et puis ben, je vous souhaite de bons jeux, puis surtout de bons jets, bah parce que dans l'avenir, il n'y aura vraiment que ça qui compte pour pouvoir poutrer le type d'en face. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao.